YouTube, il y a une game au car qui t'attend. Pense à t'abonner, à liker, à commenter. Commentez un peu plus, les gars. Merci beaucoup. On va aller looter juste ici. Salut Max, merci pour les 6 mois. Un peu moins, c'était en mode... Non, c'était trop cool quoi. MP7 car la bonne époque, putain. Du monde là, il y a vraiment beaucoup beaucoup, beaucoup de monde. J'ai dû me tromper parce qu'hier on a hier on a modifié toutes toutes toutes toutes toutes nos classes gros. donc euh... donc euh... donc euh... c'est euh... vrai que j'ai pas le même viseur. Mais euh, j'ai déjà beaucoup joué avec ce viseur, donc euh, ça va, il est bien, tu vois. Je vais prendre des coups de bouclier gros. Twitch Brian. Merde. J'ai tué le monteur. Vraiment incroyable les gars d'avoir été cité meilleur joueur du monde. Euh... Bonjour. C'est passé Didier Ah oui, ben, bah, ok, je suis sûr qu'il est là. Il était mignon Ouais, il est venu me voir Tu sais... C'était un joueur... Euh... Ah attends il y, a un mec, il y a trois maisons, il y a trois mecs. On dirait une blague. Ah non, quatre maisons, quatre mecs. Il m'a saoulé lui. Hein. Reconnaissance imminente. En gros les deux mecs sont censés être là, ils sont plus là. Ouh, la Hog. Hog ou M16 chat Attention, le drone n'a plus de carburant. Oh. Allez, shield de toi. M16 Ah ouais Ah ça traharde les gars. On est dans un lobby, ça, ça tryhard un peu ouais. Je vais le laisser camper tranquille. C'est moi ou il Il a reculé. Alors t'en es à deux paralysantes, deux termites Moi je mets une para Et je t'exec Il a balancé deux syntaxes, deux paralysantes Là c'était équilibré comme fight en soi J'ai... J'ai touché le camion, les gars, mon oscope. Alors, alors, alors, ça dit quoi, les gars Il a pas dû mourir là-dessus, quand même. Non. Oh, double sniper. Bon, je commence par toi. Je On va aller voir Didier là-bas. Les gars, vous savez comment ça va se passer Je vais arriver à côté de lui, je vais mettre une paralysante à sa droite, je vais l'exécuter. C'était sûr. Le en un mec qui te saute autour en tirant des noscopes alors logiquement il y aura un mec par ici par... Pas évident, hein. pas évident tout ça. Ouais, C'est euh, dès que dès que je, je change de viseur, je suis pas très efficace quand même. Hein. Je suis, euh... je suis mort merde. Ça marche bien ton truc hein. Je sais pas combien il a de balles, lui, là-dedans, mais c'est d'une efficacité euh, redoutable. Elle est pas mal. Oh, trois droites. Ok, c'est un fantôme un avec une batteuse. Alors, si j'étais une pute, moi, je serais parti me cacher dans la maison ou je serais parti dans le contrebas, là pas chercher compliqué je me demande vous vous demandez pas avec quoi il jouer comme arme Ah le car les gars ça, ça reste l'arme sûre pkm Ce crack. Ça, c'était un crack, les gars. La stoner il jouait. Oh. <rire> Le petit double jump côté, plus la, la tête. Oh. Keep calm, bro. Keep calm. Bon. Il reste 8 personnes. J'ai déjà 18 kills. Je vais pas aller au shop, ça, ça s'en entoure loup. Ça va être compliqué de prendre le reste des kills. Objectivement, là. Ah, je pensais pas que ça allait me trouver une cible à... alors qu'il restait 7 personnes, mais tant mieux. On va y aller. Alors là, théoriquement, il vaut... si vous, c'est votre game, tu vois, il vaut mieux que vous campiez ou un truc comme ça. En fait, si... Oh le, le skin de base. Oh le démon les gars. J'ai un secret à dire. Je vais essayer de la gagner les gars en me positionnant à un endroit que j'aime bien. Genre enfin en fait c'est des endroits où je ne vais jamais mais à des occasions rarissimes. Comme, comme là, tu vois, la victoire d'une game On peut se permettre d'y aller Et sans être considéré comme une grosse chouin, tu vois Alors ça crée un peu C'est un peu dangereux Mais bon ah, Les gars, j'adore me retrouver sur ces trucs en hauteur Je me prends une tête, je vais mourir, je vais dire Putain, <rire> on n'est pas trop bien ici Position marquée, faut une frappe aérienne et dessus 3 bien reçu alors ce mec là doit avancer Celui que j'ai knock hein. Alors dites moi si vous le voyez avancer Droite, milieu, gauche Je pense pas qu'il soit à droite Il était à gauche be... oh, Tu t'es pris deux balles frérot hein. Bon on a la 20 kills. on est dimanche matin et on a notre 20 kills les gars, notre première 20 kills de la journée tain, tain, tain, tain. Euh. Dans le dos. <rire> Je voulais montrer le bouclier pour qu'il tire dedans mais c'était... Ok donc lui il m'a repéré, ah je l'ai repéré aussi Ok on est sur un mec qui joue comme ça Je tente un move Mec, c'est abusé. On va attendre que. Il reste 3 personnes. Je vraiment de trouver une cible, les gars. What the fuck, man? Ça joue beaucoup, beaucoup sa vie. C'est pas sûr que je la gagne, les gars. Vraiment pas sûr. Zone de Le mec. Mais mais mais t'es au courant que t'es dans le gaz là Mais mais c'est débile Merde Mais ben oui, t'as plus de masque, c'est logique. J'ai vraiment envie de tuer ce mec-là, les gars. Je suis sûr qu'il est caché ici. Il est là, il est à gauche. Mais arrête d'être dans le gaz! Ça a pas de sens de vous dans le gaz, mec. Mais, mais, mais, mais t'es débile aussi! Ah! Ah merde, il me l'a collé! Ah non! Oh non! Oh non Oh non mec Il a campé tout le long Ah oh non Le bleu blanc rouge Aïe aïe aïe Non La 21 kills Dommage Dommage Dommage Dommage Les gars 21 kills quand même